Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est du grand n'importe quoi. Tu vois, la carte là, c'est censé être le 18 août 2050. Sauf que là, les températures que tu vois écrites sur la carte, c'est les températures d'aujourd'hui. Tu te rends compte de cette dinguerie En je ne sais pas quelle année, la meuf, elle nous a expliqué que là, si on n'arrête pas de changer nos habitudes, en 2050, voilà la carte qu'on allait avoir pour la France. Tu te rends compte 50 degrés je sais pas où, 40 degrés à Paris, sauf que mesdames et messieurs, aujourd'hui ça va être du grand n'importe quoi. On va frôler les 45 degrés à Paris, les je sais pas combien de degrés là-bas, les je sais pas combien de degrés là-bas. On, on, on est en France ou bien on est à Dubaï Hein On est en France ou bien on est au Cameroun. C'est quoi ce délire là On est en France ou bien on est au Mali, en plein Bamako, vers le côté du Sahara là. Hein Vers le désert là, au nord, on est là-bas non, on est en France Ben ouais, c'est quoi ce délire C'est quoi cette température Qu -ce so Pourquoi le soleil a quitté l'Afrique pour venir ici C'est quoi son délire Donc ça y est, l'Afrique, c'est devenu la France. Oh, donc le gars là qui nous parlait de grand remplacement, c'est ça Donc ça commence par le soleil Alors là, mesdames et messieurs, sachez que nous, Français, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts Non Nous, on est habitués aux petits 27, 28 degrés tu vois ce que je veux dire Quand il y a 35 degrés, on est là. Oh là là, c'est chaud. Restez à l'ombre, fermez les volets, euh, mettez-vous une serviette, une serviette froide sur le visage et restez, euh, restez à l'abri. Tu vois ce que je veux dire C'est du grand n'importe quoi. Mais là, 40, 45 degrés. Oh là là, c'est du grand, grand. Alors moi, je vous dis tout de suite, faites très attention à tout. Vos enfants, les laissez pas dans les voitures, les animaux, les personnes âgées, c'est pas en mode vous dites "Ouais bon, bon, j'arrive là dans 15 minutes, vas-y, t'inquiète, t'inquiète, ouais, vas-y" ou bien vous prenez un vieux que vous aimez pas "Ouais, vas-y, viens, on va faire un tour, hein Ouais, vas-y, attends, vas-y, bouge pas de la voiture, je vais chercher un petit truc, vous vous garez là où il y a le soleil. Ça c'est des trucs faut pas faire, hein. hein attention. Tu tu tu entends ce que je te dis Là, il faut faire très attention. Il faut beaucoup s'hydrater aujourd'hui. Tu comprends Faut boire, boire de l'eau. Que ça soit frais ou pas, tu bois de l'eau. Et euh, petite technique pour ceux qui ont très très chaud, qui ont trop chaud, euh, la, la, la situation est insoutenable. Tu vois ce que je veux dire Il ben, y a des solutions euh, vraiment très efficaces. Il suffit de boire de l'eau chaude ou bien du thé chaud. Bien chaud Tu vois, ça va être dur à consommer. Mais ça, c'est une technique de mec qui vit dans les déserts. Mais là, vu qu'aujourd'hui, le désert, c'est ici. là, Tu vois ce que je veux dire Peut-être que quand à chaque fois on recevait le sable, peut-être que le soleil s'est dit... Hmm, non, le, le Sahara c'est plus en Afrique. Hein. Je crois que c'est vers Paris, euh, Marseille, tout ça. Je vais aller chauffer là-bas bien comme il faut. Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est du ou peut-être que le soleil il commence à se rapprocher de la France. Qu'est-ce qui se passe Hein Lui aussi, il va aller aux champs élysées Hein Il veut venir faire des courses Je comprends pas. En plus, le soleil français là, c'est pas le soleil comme vous vous avez l'habitude de voir. Hein. Le soleil d'ici là. Mais tu peux pas rester plus de 10 minutes sous le soleil. Oh là là il frappe tes yeux. Il n'en a rien à foutre, il vient devant tes yeux, pas, il frappe tes yeux. Et ensuite, il vient avec plein d'aiguilles, il frappe ta peau, comme ça. Comme s'il te faisait des tatouages. Il te frappe la peau. Pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas. Donc là, mesdames et messieurs euh, qui vivaient en France, euh, qui en France euh, sachez que vous n'avez plus besoin d'aller dans les pays exotiques, euh, tropicales, euh, voilà où vous pouvez rencontrer des serpents euh, ou je ne sais quoi. Là, vous avez juste euh, à poser votre jambe euh, par la fenêtre ou à aller dans votre jardin vous allez bien pouvoir cramer. Et aussi aujourd'hui, sachez que vous pouvez économiser beaucoup d'argent en gaz, puisque le soleil a décidé de nous, de bien nous allumer. Vous allez pouvoir creuser un petit trou dans votre dans votre jardin, vous mettez la bouffe à l'intérieur, ça va cuire à cause du soleil. C'est c'est ce qu'ils font dans le désert. Bon, ça marche avec le sable, avec la terre, je sais pas. Bon, vous faites le test, vous me tenez au courant.